Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de physique de 11 e année. Prenez vos classeurs, prenez de quoi noter, on va maintenant parler de l'atome. Nous allons nous intéresser aux composants le plus petit de la matière. Alors zoomons dans de la matière, par exemple dans le, la peau de ce, cet homme. Comme vous le savez, la peau est composée de cellules. Les cellules elles-mêmes sont composées de chromosomes que vous voyez maintenant. Mais de quoi sont composés ces chromosomes et eh bien en fait, et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre, les, les chromosomes tout comme le bois ou n'importe quelle matière sont toujours composés d'atomes. Et on va maintenant voir la définition des atomes. Cet atome est donc le plus petit composant de la matière. Il est composé d'un noyau, lui-même fait de protons et de neutrons, et d'électrons qui tournent autour du noyau. Vous avez peut-être déjà vu cette représentation de l'atome, en fait ce n'est pas la réalité. C'est un modèle qui nous permet de comprendre la matière. Peut-être que si vous continuez vos études en sciences plus tard, vous aurez une représentation plus complète de l'atome. En tout cas, pour cette année, ça nous servira de représenter l'atome comme ceci. Qu'est-ce que le numéro atomique maintenant On va définir le numéro atomique comme le nombre de protons qui composent l'atome. Vous connaissez le tableau périodique des éléments, on l'a déjà vu. Eh bien, C'est le numéro qui apparaît en haut à gauche de la case de chaque élément. Par exemple, pour l'hydrogène, c'est le premier atome, numéro 1, il est composé d'un proton. Autre exemple, l'atome de carbone, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, a 6 protons, son numéro atomique c'est 6. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une égalité entre les protons et les électrons et on va voir pourquoi maintenant. Les protons et les électrons sont chargés électriquement, tandis que les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Les protons sont positifs, les électrons sont négatifs. Un petit moyen méo-technique pour se rappeler, protons commence par un P, tout comme positif. Mais alors du coup, un atome est électriquement neutre, par conséquent, il doit y avoir autant de protons que d'électrons dans un atome, parce que s'il y avait plus de protons, il y aurait plus de plus, donc l'atome serait positif. S'il y avait plus d'électrons, il y aurait plus de moins, l'atome serait négatif. C'est notamment ce qui se passe dans les piles électriques, mais on ne parle plus d'atomes. On ne va pas définir ces termes-là aujourd'hui. Encore notre atome de carbone qui nous permet de faire un exemple. Un atome de carbone a 6 protons et 6 électrons. Vous pourriez vous demander il a combien de neutrons, mais ça c'est une autre histoire, on pourra en parler en classe si vous êtes intéressé. On continue maintenant avec la taille d'un atome. Comme vous avez pu voir dans l'animation du début, l'atome est extrêmement petit puisqu'il fait 0,000000001 mètre. J'espère que j'ai je pas oublié un zéro. En tout cas, il doit y avoir 10 zéros en tout. On l'écrit également souvent de cette taille, 0,1 nanomètre. On va définir juste après le nanomètre. Et mon écriture préférée, c'est l'écriture scientifique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à comprendre. 10 puissance moins 10 mètres. On sait que on a des la virgule de 10 rangs. Donc définition du nanomètre. Un nanomètre, ça s'écrit 1nm, c'est 10 puissance moins 9 mètres. On voit bien que ça, ça correspond. 0,1 nanomètre, ça fait bien 10 puissance moins 10 mètres. On va maintenant définir une molécule. Une molécule, tout simplement, c'est quelque chose qui est composé de plusieurs atomes. Et la molécule la plus célèbre, c'est la molécule d'eau, H2O. Qu'est-ce que ça veut dire H2O Ça veut dire qu'elle est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous remarquez que le 2 est après le H. Et pourtant il y a deux hydrogènes, donc c'est ça la notation, la convention, on met le, le numéro après la lettre de l'atome. J'espère que ce premier cours vous aura intéressé et que vous avez bien pris en note tous les points importants de la théorie. En attendant, n'oubliez pas cette phrase très importante pour cette année, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.